Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 Étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Manif du 17 et du 18. Nous appelons tous les patriotes à sortir massivement. Nous devons montrer à Mamadi Doumbouya qu'il n'est pas l'élu du peuple. Que sa politique n'arrange pas ce pays. Et que la démocratie, c'est le choix de la majorité. Mais une fois encore, nous allons mobiliser nos militants. <coughs> RPG, nous sommes, nous sommes un peu mous. Vous voyez les fourniques on les a libérés. Ça, c'est grâce à leurs militants. C'est grâce aux militants pro-FNDC. C'est grâce à ça. Sinon, la Cour suprême devait se prononcer le 14. Ils n'ont pas attendu le 14. Ils ont libéré les Fonike d'urgence. C'est pour vous dire que le CNRD, actuellement, ils ont peur. Mamadi Doumbouya et son clan, ils ont beaucoup peur. Donc, pour ça... Vous devez sortir. Vous devez sortir. Tant que autoroute est en train de dormir, nos cadres vont dormir. Ils vont toujours rester en prison. Mamadi, il n'est pas le lieu du peuple. C'est quand tu es le du peuple que tu es légal. Tout ce que Mamadi fait, c'est la force. Et tout ce qui peut arrêter, Mamadi, c'est la force aussi. Si ce n'est pas la force, il s'en fout, hein. Quand ça l'arrange, il fait. Quand ça ne l'arrange pas, voilà. Donc, il faut que les gens sortent. C'est des manifestations pacifiques. On n'a pas dit aux gens d'aller brûler. On dit de sortir avec des pancartes pour dire trop, c'est trop. Regardez le pays aujourd'hui. Le Mamadi Doumbouya et son clan. Leur coup d'état, ça apporte quoi Mamadi Doumbouya et son clan. Ils ont apporté quoi comme changement à la Guinée Ruine et désolation. Ruine et désolation. Ils n'ont rien apporté rien de plus. Donc, euh, pour ça, les gens doivent sortir massivement. Euh, attendez, j'ai cru que je vais synchroniser. Je n'ai pas synchronisé avec l'autre page. Donc, euh, je vais juste partager. Donc, euh, partagé. J'ai cru que j'ai synchronisé le direct. Je ne l'ai pas synchronisé, mais ce n'est pas grave. <rire> voilà. Donc, vous devez sortir pour dire trop, c'est trop. Chaque fois, quand on dit manif contre les putistes, c'est le CNRD qui sort. Chaque fois, quand on dit manifestation... C'est le CNRD qui sort Chaque fois on parle de manif C'est toujours Le CNRD. Eh, C'est toujours L'UFDG Et je vous ai dit Ne soyez pas jaloux Ils ont libéré les Mangue. C'est normal Parce que les pro-militants quand appelle à des manifestations Les pro-FNDC Ils sortent Alors le CNRD Ils ont eu peur de ça Voilà Aujourd'hui, la communauté internationale parle des manifestations de la Guinée. Donc, si vous voulez vous asseoir, moi je l'ai dit ici. Wallah, si c'est El Asselou qui était au pouvoir, si Ella Asselou Dalé était au pouvoir et que Mamadi avait fait le coup d'état, Biloy, El Dalé serait de retour. Nala. Ni celui de très ça, le trait Masaya, coup d'état ça c'est le Bricochi. La communauté internationale, Wallah, ils allaient imposer vite le retour de Selou. Mais. Comme pour nous, il y a tellement de Nafigi parmi nous. Nafia, les barawara, RPG. Trop de Nafigi, comme je l'ai dit. La journée, ils sont RPG. La nuit, ils sont CNRD. Tout ce qui se passe dans le bureau politique ou ce que les leaders prennent comme décision, les Nafigi-là, ils vont tout rapporter auprès du CNRD en échange des billets seulement. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Voilà. Donc, quand. quand vous êtes sortis. Cette fois-ci, Bayebo, Kaila, Mamadina, la Djamala, Kotro, c'est trop. Molu brasser, molu bratoro. Les Guinéens souffrent aujourd'hui. Rien ne va dans le pays. Rien ne va en Guinée aujourd'hui. Rien ne va en Guinée. Par la faute des poutistes, des bandits. Hein On vous dit de travailler avec tout le monde. Vous avez fait le mal. Honorez le président Fakonde. Non, vous vous tapez les poitrines. Que non et vous, vous êtes tombé du ciel. Ben, la situation aujourd'hui, regardez dans quelle situation vous avez mis le pays. Vous, vous êtes mal Vous avez tué des gens. Vous, vous, vous pouvez donner l'exemple à qui vous, vous, vous pouvez parler de, de corruption, de justice, de hors la loi. Est-ce que vous, vous pouvez parler de justice Au lieu de rassembler tous les Guinéens, appelez tout le monde. Comme le Boutis avait dit le 5 septembre, personne ne sera exclu et n'aura pas de chasse aux sorciers. Mais vous n'avez pas compris. Donc, euh, on vous demande, on vous demande cette fois-ci de sortir. Mbra Fallinier, on comprend que il y a côté t. Ni mon Je ni bravo Fallinier, manque le trône ni pays de la Guinée. ni groupe talabi forêt. Haute Guinée, Fouta, Bas-Côte, tu fais le classement. J'ai dit si y a des gens, si on fait le classement de souffrance, c'est set... le mandin qui souffre aujourd'hui, parce que Mamadi Nani, quand à la à la mauvaise langue maloya, Mamadine Nani, quand dit... burekro yéphana à te contester là, mais nous te restera siaro kal pekere burokro. Mais notre affaire là, qu'elle peut et côté fort. Donc c'est pas une affaire Kafoko et leur manipulation. Ah, c'est l'Oudalé, Flalewe, l'état UFDG. Nous on s'en fout de ça. On s'en fout. Voilà. Vous n'allez pas nous manipuler ici. Vous savez, Mamadi, son échec, au début, le CNRD, ils ont cru que le président Fakonde allait partir. Peut-être qu'il allait mourir. Les trois mois. Comme ils ont menti aux généraux et autres. Mais Dieu merci, comme je vous l'ai dit. J'ai dit la vérité allait triompher. Ils ont dit ici que non, c'est le coup d'état même du président Alpha Condé. Ils ont dit ici que c'était le coup d'état du président Alpha Condé. Que docteur Diané allait faire un coup d'état. Que président Alpha Condé, on allait le faire partie, tout ça là. Mais aujourd'hui, la vérité est là. Dieu merci le Président Fakonde, il est bien portant, il est en Turquie. Pour contredire leurs mensonges. Et ce qui était dans la tête de beaucoup de personnes en Guinée. Pour dire non, Mamadi Doumbouya, il travaille avec le Président Fakonde. Mais Mamadi a échoué dans ça. Il s'est servi de l'UFDG. Et ceux là aussi, ils ont compris. Personne. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Mamadi c'est fini. Les démagogues vont parler. C'est déjà fini. On attend juste le jour. On attend juste le jour. Si un groupe militaire se lève aujourd'hui, nettoyer Mamadi, ça va être la fête totale en Guinée, comme la fête de l'indépendance. Parce que le bandit n'a pas écouté. Parce que le bandit a cru que non, c'est l'arrogance. ça va être l'arrogance qu'on gère un pays. Donc la situation, ça les dépasse aujourd'hui. Ils veulent revenir à la raison. Vous allez revenir à la raison comment? Vous voulez revenir à la raison? Vous savez comment revenir à la raison? Vous n'allez pas venir euh, traiter les anciens dignitaires de voleurs et tout. Pré le président Condé, s'il voulait humilier, il allait commencer par son opposant principal. Et solidale, mais il ne l'a pas fait. Il n'a l'a pas fait sortir. C'est vrai que oui, il y a eu des moments, ils ont barricadé devant El Asseludale. Tout ça, c'est la politique. Mais ça, c'est 10 000 fois mieux que ce que vous, vous avez fait. El Asseludale n'a pas, pas été à l'investiture du président Fakonde. Mais il a été à l'investiture, genre investiture, de soi-disant de Mamadi Doumbouya. Et il a fait des tournées pour rassurer la communauté internationale. Mais, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est pour vous dire que c'est fini. Maman dit, vous ne pouvez plus manipuler quelqu'un. Atouré, pareil. RTC fausse les clavotons. Il faut que les Guinéens sortent. Si les gens ne sortent pas, ce bandit, ce narco n'ira nulle part. Le 17, le 18, RPG, eux, mon bas de Konyaka où, aïe fondant te boite boutou. Aïe kataïre manipule la, amara mo mou menoni mou minou fe ka Konyan divisé, drogou frela na yere. Valère mitou Konyaka la bi, un nous est-ce que au est-ce que minisi ira do, mou Konyaka ouro robi Minisi susu boni forela, est-ce que Konyaka kire aro. Be mou koundamou yela, a falayana damaro, amara sinta, mo fusu yamenoni Amara Fama été attaquée. Là, a Là, ça a Mais moi, je sibi. Kakonia divisé. là. Je là. Mais moi, je ne minibi. pas là. Je ne suis minibi. là. Amara, Fano, Basu, Yaminou, Drogou, Fréla, Bande, Suya, La Moi, c'est Voilà. Ok. Attends, je vais bannir ce dernier. Donc, sortez, bébé regardez aujourd'hui, même les chauffeurs de Magbana, vous ne faites plus de ré Alors, Moi, c'était Récepte Kraboutou. Soubrak, Bréa, les bandits aujourd'hui empêchent nos mamans de sortir Aller chercher les feuilles Pour venir ravitailler les marchés Ça c'est le temps Celui qui se dit qu'il est militaire Régime militaire Ce bandit de Mamadou Doumbouya et son clan et on a assis démagogie. Ils ont fini, fini d'endetter aujourd'hui le pays. Des bons, les banques, ainsi de suite. C'est comme projet de rénovation. On donne un contrat de 200 millions de dollars à KPC. Ils n'ont pas d'argent pour payer. Mais on fait des bons. Et KPC peut aller dans les banques aujourd'hui endetter pour dire c'est au nom de l'État. S'il a besoin de 20 000. Ils vont prendre 20 000. Demain, ils vont payer 30 000, 35 000. L'État est obligé de payer ça. Les intérêts de la banque est haute. Et les gens sont là, qu'on a est en train de travailler. Vous n'avez rien compris d'abord. Le président Fakone, lorsqu'il est venu, il n'y avait rien dans les caisses. Il a commencé son guichet unique. De toute façon, l'argent sortait, les paiements est haute. se gel, beaucoup d'endroits. Vous voyez, les gens partaient payer à la banque. Donc, il y avait la transparence. L'argent rentrait. Le port, avant l'arrivée du président Fakonde, Les recettes de la douane. Et avant le 5 septembre. Aujourd'hui, les bandits sont venus. Malgré qu'ils ont doublé les taxes, mais ils n'arrivent plus à faire de recettes. Parce que c'est des tonneaux vides, c'est des vauriens, c'est des tocards réunis. Le pays est à genoux. Ils ont dit que ils ont dit points, non ils ont besoin de 24 mois. Après une, après une année, trois mois, ça nous fait combien de temps maintenant Cinq mois déjà, hein? presque. Cinq mois sur les 24. Jusqu'à présent, les 10 les points-là, Mori et ses alcooliques -là, ils n'ont pas mu, pu mettre quelque chose en place. Aujourd'hui, ils viennent se flanquer devant nous qu'eux, ils ont besoin de 600, 600 millions de dollars qu'on doit les aider. Salut le Guinée, je me pose la question comment le Guinée réfléchit? Quelqu'un qu'on a traité de tout, le malheur de la Guinée, c'est lui. Lui, il est parvenu, malgré la pression de, de, de l'opposition, avec des fonds propres, à organiser des élections avec des fonds propres, qui doit être une fierté pour tout pays indépendante. Mais les bandits qui sont venus, on dit les autres, ils ont volé. Eux, ils ne volent pas. Hein. Mais ils sont incapables aujourd'hui d'organiser des élections avec des fonds propres. Ils sont là à mendier. Eux, ils sont là à mendier. Le président Fakonde a fait des élections couplées. Les Européens, ils disent non. Ici, c'est la Guinée. Mais malgré tout ça, hein, l'économie guinéenne se portait bien. Les bandits viennent mettre des milliers de Guinéens à la retraite, bloquer des chantiers des projets. Venu se flanquer devant nous coréfondation bande de là et on est assis tu attends des hypocrites même les communicants même les communicants du CNR aujourd'hui même même avoir passe aujourd'hui <rire> même avoir passe même avoir passe ils n'ont pas aujourd'hui rien ne va détournement détournement la douane des commis de l'État. Ils appellent la douane. On dit voilà c'est le conteneur de tel ou tel, tel, tel. Plusieurs conteneurs sortent. Comme autant de feux généraux. ça n'a compté pas son nom. Ils nous ont ramenés en arrière. Dix ans en arrière ces bandits là. Ils nous ont ramenés Et ils n'ont pas l'envie de partir. Parce qu'ils ont créé la CRIEF. Eux aussi. Vous avez géré, vous êtes passé. Mais demain... Il aura un changement, il aura un président, il aura une nouvelle équipe. Vous devez passer. Aujourd'hui, au, de, au vu de tout le monde, ils sont en train de construire. Amara, on vous a montré ici, beaucoup de maisons. Et souvent, quand on montre leurs communicants, c'est pour dire que, voilà, et, ils ont... au moins, s'ils n'ont pas envoyé à l'étranger. Mais montrez pour les gens à l'étranger, bande de menteurs que vous êtes. Au lieu de venir calomnier ici, Ali Touré est sorti. Procureur hein, de la Kiev. Venir se flanquer, mentir devant le peuple de Guinée. Sans se gêner devant les médias. À la télévision nationale, que Dr Kassori a une banque ici aux États-Unis. Maintenant, vous, vous ne parlez plus de cette banque-là. Que Dr Kassori, oui, est actionnaire à Sheraton. Dr Kassori a parc auto. Dr Kassori a pris 46 millions de dollars. Ça dit, le Guinéen, comme l'a dit le président Fakonde, plus le mensonge est grand, le Guinéen y croit. Monsieur Oye Gilavogué, on dit 50 millions dans quelle banque il va mettre. Il va faire le transfert. Où L'argent n'a jamais été donné. Ce sont des, équipe, des équipements. La valeur des équipements, c'est ce qui est plus de 50 millions. Et on ne donnait même pas dans quel compte ils vont mettre. Mais ils viennent se flanquer des nulleurs pour cacher leur ignorance, leur incapacité de changer la donne pour accuser les autres. Oh, j'ai dit, celui qui va avancer, ne regarde pas tout, trop derrière. Le président Fakone est venu, il pouvait chercher à créer des problèmes à Sidiya. Il y a eu combien de manifestations Créer des problèmes à Seloudalé. il y a eu combien de manifestations Mais quand tu as un programme, tu veux être président, tu as, une, tu as, tu as des relations, est-ce que tu as besoin de venir mettre le couteau dans, dans la plaie Ah, Air Guinée, oh, nanani, nanana. Le président Fakone n'a pas compté sur ça. Il a fait qu'à l'État soit petit. Les chantiers aujourd'hui, le financement de ces chantiers... Donc Doumbouya et ses alcooliques se flanquent là-dessus pour tromper le peuple de Guinée. Lui n'a pas eu besoin de ça. Hein? Donc, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Ils viennent se flanquer, raconter des histoires. Donc, la famille, essayons de se réveiller. Moi, je vous ai dit, moi, je ne vais pas Hier, j'ai peut-être fait des erreurs en tant que blogueur, à mes débuts, je répondais aux gens, voilà, j'étais peut-être un peu côté, voilà, pro, pro, pro, RPG. Maintenant, nous, maintenant, quand tu avances, tu prends de l'âge et il faut changer les choses. J'ai entendu des gens dire, ah non, Damaro, c'est rentré, c'est sorti, qu'il y a déjà même le des RPG, depuis l'aller voir Seloudalé. Je le dis et je répète. M'fatara, m'koussala, très bien. Même si Seloudalé vient demain, j'irai lui voir. Même si Sidia vient demain, on m'invite, j'irai voir Sidia. Même si Kunduno vient demain ici, j'irai voir Kunduno. Moi, je vous ai dit, hein, vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Vous pensez qu'on va rester dans vos analyses bidons, là, à radicaliser les gens seulement? Vous voulez que ça ce soit cela? Aujourd'hui, vous voyez lui est déjà en train d'insulter le président Fakonde. Ça, c'est parce qu'à cause de nous. Si vous voyez que le communicant de Paikoussar et les Djibril, les Hôtes, on n'insulte pas le président Fakonde. Plutôt même on parle de ces acquis aujourd'hui là. Dites Dieu merci, grâce à nous. Mais si vous pensez que vos analyses bidons, là, c'est ce qui vous, va moi me faire changer. Non. Je vous ai dit, je préfère celui d'aller. Président que Doumbouya. Je préfère daller président, que Doumbouya. Parce qu'un civil, au moins, les partenaires, il aura la confiance. Mais par rapport à ceux qui pensent que ça fait de mentalité, qu'on a Mankaya pouvoir, il a fait le coup d'état à qui Amaka Mankaya est là. L'ancien Aconte a fait combien d'années ici Le papa de Amara était le dernier chef d'état-major. Est-ce qu'il a humilié l'ancien si S'il s'agit de parler du bilan, est-ce qu'on peut comparer les deux les 26 ans et les 11 ans, mais dans le Maroula, dans Kadéya Koumaie, un manque pouvoir, manque à tout pouvoir là, dans Kadéya Koumaoué, manque mon ban de pouvoir là, ban de en faut y faut sous ethnie, affaire d'ethnie, en amour, vous n'avez même pas honte, vous voyez qu'aujourd'hui la souffrance, comme je l'ai dit, s'il s'agit de faire le classement des régions aujourd'hui, c'est le mandat qui souffre aujourd'hui, vous ne voyez pas ça? Quand Natola prenez nos maman au marché la femme se soucie qu'elle vend là au moins elle gagne elle rentre à la maison elle prépare la femme peut même chose la femme forestière pareil même manka musonu at a bêtise fo là mon brakoumala hein aisinita aliana pour pouvoir manka lettre pouvoir là fils l'homme balilu sous l'homme balilu hanki dolou al makma woro là ça raconte malama maloya hankasa Hanka kasa, d'addis le alu kalwani, c'est combien qu'on a tel alu kalwani? Nalu facile non balé louverez vous flanquer toujours affaire ethnique han c'est le dalle han flalule. lule, après la manifestation à Kintà, et puis nous faisons Regardez un peu partout, le plus souvent, mon lieu, allume moi l'aslanaholela, comment suis-je? Eh, fa kasa. Mais ça se regarde en Afrique de l'Ouest. Prenez Babo. Il a été président à le mais Alma lagne. Président Fakonde, Kondé, à Kissiminké, à Mamouye Dibi, à Slash Masaya Etene. Et le Mikako, non, non, non, non, non, non, non, non, mon non, non, n'est pas non, non, non, Il donc ceux qui viennent diaboliser les leaders, diaboliser pour opposer aujourd'hui les gens là, ça ne marchera plus maintenant. Ça, on vous le dit, ça ne marchera plus. Voilà. Ça ne marchera plus. Vos conneries là, allez à la bottom. Si, si c'est l'affaire des là, ni Mamadi trait, Mamadi la groupe où les traites là, ni Mankaya Kori ils n'allaient pas enlever le président Fakonde. Allah intérêt ils ont fait le coup d'État à cause de leur intérêt, pour sauver leur tête. Parce que c'était des narcos. Le président Fakonde, il allait mettre main sur ces bandits-là, ces narcos-là. Donc le coup d'État était un instinct de survie. Arrêtez ici de venir nous saouler ici. Vous avez vu Cancan Vous pensez que les gens sont bêtes Vous avez fait des démarches, donné de l'argent aux jeunes, manipulé les vieux. Mais est-ce que ça marchait Est-ce que ça marchait Vous avez tout fait. Mais les sages de Cancan. Tu vas entendre le poutiste qui, qui, vient dire, oui, le moment voulu, voulu que lui, il va dire au, au sage de Cancan que, hein, vous, au moment venu, pour, pour raconter. C'est toi qui parle. Attends, je vais bloquer le maudit là d'abord. <rire> Attendez, hein. Que, <rire> toi, le maudit là. Si, si tes putistes là peuvent extrader quelqu'un Jusqu'après Charles Wright est venu ici Il s'est caché de moi Charles Wright est venu ici, il s'est caché de moi Moi Damaro je ne suis pas caché Damaro a les papiers Damaro fait ses vidéos chaque jour Damaro est un homme Manifestation à New York Damaro était là-bas Je vous ai appelé avant d'aller à New York Vous avez tous vu les images Moi je ne suis pas caché Ceux qui sont à Philadelphie demandez les Les gens me voient ici vous pensez que moi je vais me cacher pourquoi donc euh, vos conneries là si vous pensez que quelqu'un a peur là, moi je suis ici je fais ma vie ici voilà moi je fais ma vie ici si vous êtes fâché venez venez maintenant au lieu de dire j'écris bande de malhonnêtes que vous êtes donc moliole là, sous côté d'olou. vous ne les voyez pas maintenant là qu'est ce qu'ils vont dire ils n'ont rien dans la tête. Tout ce, qui, tout ce que ces gens trouvent à dire, c'est l'affaire ethnique. On ne parle pas de programme de bilan. 14 500 personnes. Nan ça. Ça, c'est presque une ville en Guinée. Même l'agent de, de retraite, à de l'alouma. Il y a des gens qui ont été faits. Il qu'on a pouvoir qui a fait mamadi sous l'homme Balulou. qui a fait mamadi un légionnaire pourquoi il n'est pas resté dans la légion il a été viré dans la légion Demandez très bien les gens il a été viré de la légion il a été commandant où il a été commandant un jour il était là koudou tout ce que doumbouya faisait soulever les bagages même kamourfa béré béré dama mamadi la mamadi très donne là regardez-le anta jinkenyaï là donne moi il va venir, kaotak, pa, grâce à Idi on le nettoie, café on va aimer Mamadi. Kodanka en a encore Qu'on en a encore Et ils veulent il que nous, on vienne se joindre à ça. Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, Mamadi, dit Mamadi, Mamadi, Ma ça va être à à la Petit Petit Diane a les petits qui ont été tués depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours. Des soldats qui sont emprisonnés aujourd'hui, ça ne finit pas. Regardez tous les 42 généraux. Et à la, combien d'années de service un légionnaire vient humilier tous ces personnalités dans un pays. Écoute, dans le cas et puis les menteurs, quand ils veulent, hey, non, masaya, alale, ala, koko, Dieu a dit de faire du bien. Dieu n'a jamais dit de faire le mal. Parce que le croyant, pour ne pas faire des bêtises, on te dit, Que non. ko le bien comme le mal, il faut remettre à Dieu. Mais on ne t'a pas dit de faire le mal. Quand j'entends je, déjà, faire hey, non, alale. Na Alla Alla ka ke. dieu même Alla reko... il nous demande d'être reconnaissant envers lui d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs venez vous flanquer pour dire Que nous euh eh, eh, alale oui nous ko allale. ko il y a dit alama il ne faut pas que toi aussi, il ait agi d'une manière. mais ne venez pas vous flanquer ici côté, qu'à côté un téléphone. Qu'offisri l'on balie là, offisri l'on balie à Des traîtres là qu'on va pas leur dire la vérité. Donc, euh, Abib dit que ça tire. Non, chaque fois quand à la veille des manifestations, il y a l'avant-gout, voilà. Et le peuple, les gens sont fatigués aujourd'hui. C'est-à-dire la gynéco l'ubaratoro. Si vous étiez à notre place aujourd'hui, euh, si vous étiez à notre place, vous allez vraiment avoir plus d'infos. Moi, chaque jour, si je n'ai pas reçu de message par jour, peut-être c'est 40 messages dans mon messenger, les Guinéens, pour vous dire, hé hey, Damaro, ça ne va pas ici aujourd'hui. Damaro, hé, hey, non, Agne, Agne konoro Bi. Donc, euh, il faut que les gens se réveillent, quoi. Moi, le, moi mon combat, maintenant, c'est le côté ethnique. Il faut que les gens oublient ça. Voilà. Même s'il faut fusion pour dire UFDG, RPG, tous ces gens-là, qu'un parti unique qui récréer, nous-mêmes, moi, je suis partant. Voilà. Que les leaders-là, qu'on choisisse les gens selon leur mérite, là, ça allait nous arranger. Mais, nos militants, pardonnez, alliez-bord, le 17-18, vous voulez voir Dr Kassouri libre. Vous voulez voir Damaro, libre. Vous voulez voir M. Oyo libre. Vous voulez voir euh, le grand Ibrahim Kuruma. Vous voulez voir euh, Bill Gates. Si là, Bill Gates, libre, fallait boire, fallait manifester. Si vraiment il y avait des preuves contre ces gens, une année, déjà, c'était déjà fini. Mais d'abord, on les a attrapés. Ils ont dit qu'ils vont faire des... Tu vois, déjà, vous avez tous vu... On les a pris, on dit on va faire des enquêtes. Ils sont venus mentir ici. Docteur Kassori, le plan de riposte de Covid qui n'a jamais été donné à la Guinée 56 millions, 46 millions. Ils ont dit qu'il a détourné ça. C'est-à-dire, ils n'ont même pas honte de mentir. Ali Touré, un fanfaron comme ça, si ce n'est pas Mamadou Doumbouya, qui peut mettre des fanfarons comme les Ali Touré, où leurs copines vont détourner plus de 300 000 dollars. Donc, uh...